Bonjour à tous, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de trois romans qui traitent de la fin du monde. De la fin du monde des humains, plus précisément, hein. pas de la fin du monde, euh, la fin de l'univers. J'ai pu remarquer dans vos commentaires que vous aimiez assez quand je parlais de romans qui n'étaient pas forcément très connus euh, et dont les blogueuses et les booktubeuses ne parlaient pas. Euh, tout le temps. Euh, C'est vrai que je lis aussi beaucoup de young adultes, euh, voilà, comme, comme beaucoup de monde, je pense, mais euh, pour le coup, présenter des romans qui n'en sont pas, et qui sont un petit peu plus inconnus et vers lesquels vous n'iriez pas forcément euh, dans une bibliothèque, euh, je pense que ça peut être justement un petit peu intéressant. Je commence tout de suite avec le premier roman qui n'est autre que La Route de Cormac McCarthy, à ne pas confondre avec le roman Sur la Route qui parle totalement d'autre chose. Alors, si vous connaissez un petit peu plus euh, tout ce qui est film de science-fiction, vous avez peut-être vu le film du même nom, La Route, euh, qui est paru en 2009-2010, quelque chose comme ça, avec Vigo Mortensen. Il se trouve qu'il y a un roman euh, à la base de ce film, et donc c'est de ce roman dont je vais vous parler. La Route, c'est un roman post-apocalyptique, qui raconte le chemin de deux humains qui sont absolument seuls au monde, l'homme et le petit, qui ce sont autres que le père et son fils. Il n'y a absolument aucun prénom euh, au cours du livre, si je me souviens bien. Et ce n'est que du dialogue entre le père et ce, cet enfant qui traverse des contrées euh, désertées, complètement euh, on, on se doute qu'il y a eu un, un gros cataclysme, on sait absolument pas ce qui s'est passé, on sait pas euh, depuis quand c'est comme ça, euh, on ne sait absolument rien. Il y a ce père qui pousse un, un caddie, qui a juste un pistolet avec quelques balles, il marche sur la route, c'est tout. Je connais des personnes qui ont détesté ce bouquin, qui ont trouvé que c'était chiant, euh, qu'il qu ne se passait pas grand chose, euh, que, que l'enfant n'avait pas des, des réactions d'enfant, que ça collait pas. Euh, moi, c'est pas mon cas, j'ai été énormément touchée, Alors, il se passe des choses horribles, mais c'est très sous-entendu. C'est très particulier, c'est une ambiance qui est assez pesante, ça se lit très très vite, c'est un roman qui est très court. Il y a une force dans les, dans les dialogues entre le père et son fils et la maturité de cet enfant qui a connu des choses absolument horribles. On ne sait pas ce qu'il a vu, ce, ce gosse, il doit avoir quoi Il a 6 ans, 7 ans Et pourtant il a des réflexions d'adulte et une manière de voir les choses et de voir la, la vérité en face qui est impressionnante. Est vraiment flippante en fait tous les deux ils ont peur de se faire choper par des par des gens pas très gentils quoi qui sont on sait pas trop s'ils sont humains ou pas enfin c'est un peu, un peu bizarre il y a le gamin qui dit surtout euh, s'il surtout nous attrape papa euh, tu me tueras s'il te plaît promets moi que tu me tueras c'est horrible c'est vraiment un livre que je conseille euh, dans son genre je pense qu'il est assez, euh, assez significatif et euh, c'est un petit peu un ovni euh, j'ai regardé le film, bon c'était sympa, mais euh, personnellement j'ai préféré le livre. C'est pas tout le temps le cas, je ne suis pas forcément de ces personnes qui disent que le livre est toujours mieux que le film. En tout cas, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Je passe maintenant au deuxième livre qui s'intitule Chronique de la fin d'un monde qui a été écrit par Renaud Eranga. C'est la. Le premier livre, fait que j'ai lu de, des éditions House Made of Dawn et de Renaud Hérongard par la même occasion, qui est publié chez House Made of Dawn, j'ai tout de suite été attirée par le résumé puisque bon, ça se passe encore dans un monde euh, post-apocalyptique, on ne sait pas ce qui s'est passé, encore une fois, comme dans la route on ne sait absolument pas ce qui a pu avoir lieu, on suit trois personnages qui se démerdent, en fait ils ont a priori, aucun lien euh, les uns avec les autres, euh, du moins au début. Et tout ce qu'ils font, c'est essayer de se démerder pour survivre. Il y a un côté la route, il y a un côté Je suis une légende dont j'ai parlé dans les romans sur les vampires. Euh, ça m'a rappelé aussi un petit peu la guerre des mondes. Euh, et puis comme, comme je, suis en, enfin, je suis un petit peu dans The Walking Dead en ce moment, puisque ça a recommencé, bon, voilà, ça, ça me rappelle un peu ça. C'est des ambiances... Euh, que j'aime beaucoup, des, des ambiances assez pesantes, tu sais pas ce qui se passe, euh, t'as envie d'en savoir plus, comment ça arrive, et au final t'as jamais les réponses que tu veux. J'ai adoré le livre, j'ai trouvé trop court, j'aurais aimé en avoir plus, mais en même temps, euh, on comprend que c'est normal que, que ça se termine. La fin est, est géniale, j'en dirais pas plus, mais je vous le dis, la fin elle est top. Le livre est juste parfait du début jusqu'à la fin. Euh, il faut le lire euh, très vite, il hein, ne faut, euh, faut pas pouvoir ôter euh, une semaine dessus, parce que sinon euh, vous perdez tout, ou vous, je pense que vous perdez tout. Je pense que si vous avez lu la cinquième vague, si vous avez lu ou vu la série Les 100, euh, vous allez forcément aimer ce, ce type de bouquin, c'est pour ça que je vous parle de cela. C'est des bouquins qui sont dans le même genre, qui sont un peu plus adultes, dans le sens où les personnages principaux sont pas forcément des adolescents, euh, quoique là, dans Chronique de la fin d'un monde, je crois qu'il y a bien, dans les trois, je crois qu'il y a une ado, euh, donc bon, voilà. Voilà, c'est vraiment des bouquins qui peuvent vous plaire et euh, dont on n'entend absolument pas parler, enfin, là, Rosmed and c'est une maison d'édition numérique, je le répète, donc vous ne trouverez pas les livres en librairie sous format papier, il faut les télécharger sur leur site, euh, vous pouvez les lire sur votre liseuse ou sur votre ordinateur, tout simplement. En plus, le côté positif, c'est que House made of Dand est une maison d'édition qui a compris qu'on ne pouvait pas vendre un livre numérique 10 euros. Ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde euh, dans l'édition française. Je ne citerai pas de nom. Je passe déjà au troisième et dernier livre que je vais vous présenter sur euh, les futurs post-apocalyptiques euh, fin du monde. Il s'agit de Les Derniers Hommes, de Pierre Bordage. Alors si les deux premiers livres dont je vous ai parlé étaient plutôt petits, Les Derniers Hommes, c'est un gros pavé comme ça. Euh, ça se passe, vous l'avez deviné, dans le futur, euh, post-apocalyptique encore une fois, puisqu'il y a eu une troisième guerre mondiale. Toute La terre a été ravagée par les bombes atomiques, euh, des soldats robots qui ont été créés pour euh, l'occasion, euh, pour la troisième guerre mondiale, c'était cool. Il euh, y a aussi des animaux génétiquement modifiés qui avaient été créés, par exemple il y a des anguilles qui ont été faites pour euh, polluer les nappes phréatiques, des sauterelles génétiquement modifiées qui ravagent absolument tout sur leur passage, euh, c'est horrible quoi, donc on est dans un monde bien hostile. Le fait que le roman soit très long, fait qu'on a vraiment le temps de prendre pleine mesure de ce qui s'est passé. Et au milieu de tout ça, il y a quelques tribus humaines qui ont réussi à survivre et à s'adapter plus ou moins à leur, à leur milieu. Ce sont des tribus nomades qui, euh, bah, qui parcourent l'Europe en fonction de, des saisons, ou du moins de ce qui reste plus ou moins des saisons, puisque bon, tout a été bien bien chamboulé, point de vue climatique. On suit une tribu qui est la tribu de l'eau, c'est-à-dire que c'est eux qui euh, ont des sourciers, euh, bah comme les sourciers euh, maintenant, hein, avec une baguette, et puis on trouve l'eau, euh, et surtout on trouve de l'eau potable, puisque comme je vous ai dit, il y a des anguilles et des bestioles qui euh, déversent plein de trucs radioactifs dans l'eau. Le, dans le personnage principal, c'est Solman, qui est un, un jeune homme euh, boiteux, euh, qui devrait donc être pas très... Euh, pas très important pour la tribu, mais il se trouve qu'il a un don de clairvoyance euh, qui est très utile pour, euh, bah pour euh, savoir quand quelqu'un ment, pour euh, connaître plus ou moins l'avenir. Et donc on suit, bah on suit cette tribu, on suit les relations avec les autres tribus, les conflits qu'il y a, puisque bon, la tribu de Solman euh, a la maîtrise de l'eau, donc on se doute que les autres tribus ne sont pas forcément contentes et qu'elles sont tout le temps euh, un petit peu au crochet de de la tribu de, de l'eau, je sais plus comment il s'appelle, les aquariotes, je crois, quelque chose comme ça, il y a quelque chose avec aqua. C'est extrêmement intéressant, moi j'ai adoré. C'est un roman qui fait réfléchir, euh, qui a un côté un petit peu philosophique, c'est totalement voulu par Pierre Bordage. Euh, on réfléchit sur la nature humaine, sur, euh, sur la vérité, sur euh, qu'est-ce qu'on fait pour protéger les siens, qu'est-ce qu'on fait pour se... Ce... enfin le rapport à l'autre et à l'étranger, euh, le rapport à la croyance, euh, et à Dieu. Ce qui m'a le plus gêné en fait, c'est le côté un petit peu religieux de, de l'histoire, puisque il y a tout un truc autour de l'apocalypse euh, selon saint Jean. Euh, et euh, même si au début ça reste de l'ordre des croyances, au fur et à mesure qu'on avance dans le bouquin, on se rend compte que euh, hein, le roman qui se voulait réaliste, entre guillemets, dans, dans le côté post-apocalyptique, finit par basculer dans le côté surnaturel et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage euh, de tomber dans le, dans le côté religieux comme ça c'est très très bien fait hein. tout, tout colle euh, vraiment très bien mais pour moi c'était un petit peu too much le côté religieux peut déranger un petit peu moi ça m'a beaucoup gênée sur la fin mais j'avais quand même envie de le finir enfin j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait enfin, je m'étais pas tapé 600 pages pour me dire ah bah ben non ça tourne pas comme je voudrais J'arrête C'est vraiment bien, et je pense que ça, ça vaut le coup de le lire, ne serait-ce que pour tout le côté euh, maladie euh, due à la radioactivité, enfin moi j'étais absolument fascinée par, euh, comment ça s'appelle, la transgénose, un truc comme ça. Il y a une maladie qui se développe, qui est un petit peu comme un cancer, mais euh, version euh, Tchernobyl puissance 3 milliards, puisque bon, hein, les, les bombes atomiques, tout ça. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. pour bon, c'est dégueulasse hein, mais c'est fascinant. <rire> Il y a un personnage comme ça qui est euh, très proche de Solman, le personnage principal, qui finit par être euh, atteint de, de transgénose, enfin tout comme ça. Euh, et ouais, c'est vraiment cool, le, point, le côté... moi tout de même, Dès qu'il y a des trucs un petit peu génétiques, je trouve ça trop cool. Donc, euh. donc voilà, n'hésitez pas à lire ce livre, malgré son épaisseur, malgré le fait que la fin soit... Ah, extraordinaire, malgré le fait que ça, sera, ça tombe un petit peu dans le côté religieux euh, parce qu'il est vraiment intéressant et qu'il y a beaucoup de choses et qu'on s'ennuie pas une seule seconde Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurai donné envie de lire au moins un de ces trois livres Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook à me suivre sur Twitter, sur Instagram sur mon blog, bref comme vous voulez, en tout cas je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite